Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur Runout euh, numéro 5, je crois, c'est la cinquième vidéo de là-dessus, si je ne me trompe ou pas. Et aujourd'hui, je vais faire cette vidéo. Hello, avec Léa. Ça va bien Ouais, et toi Bien mangé Ah oh, ouais, super. <rire> Alors nous allons passer au niveau 88, et comme ça, elle m'a dit qu'elle avait déjà joué à ce jeu, et on va pouvoir bien avancer. Alors là, normalement, les abonnés m'ont dit qu'il fallait juste que je reste appuyé sur la manette, et à un moment donné, ça marche. Bah oui, ça marche très bien. Ok, là, retournez cette pyramide en trois coups. Ouais, fallait déplacer deux objets. Non, deux. Non, faut déplacer des trucs. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ouais voilà, ouais, voilà. Parfait. Ok. Cliquez dans l'ordre 33, 1, 6, 8, 2, 20, 17, 60, 33. 33, il n'y a pas 33. Ici, là-haut. Pas encore 6, 6, 8, 2, 20, et après, merde, c'était quoi la <rire> 17, 60 et 33, 60, 60. Voilà, faut okay. travailler la mémoire et aider la petite fille à manger le gâteau. Pas déplacer une barre ou je sais pas quoi, Il faut déplacer la barre. Ouais. Oui. Heureusement que je l'ai déjà fait ce jeu. Elle est contente. Elle a mangé elle a eu son petit gâteau. Alors Quand, quand Zoé, Zoé avait 6 ans, ans, Lulu avait deux fois son âge. Ouais. Ça fait 6-12. 6 ans d'écart, ouais. Zoé a 10 ans maintenant. Quel âge a Lulu Bah tu rajoutes Lulu, 4 à a 6 à ans de plus, 12. donc elle a 16 ans. C'est sûr Bah oui. Ils ont 6 ans d'écart. C'est un jouet <rire> T'es partie trop loin. Ah oui, ça je sais, c'est qu'il faut faire euh, Zoé. Vous devez encore gagner ce match. Non, tu dois appuyer deux fois là. Ah, mais c'est pas comme dans l'autre. T'appuies et après là. tu déplaces le rond en même temps. Là. Non. non, pas ça, au milieu. Celui-là il va au milieu et l'autre t'appuie à côté. Voilà. Ok, merci. Yeah. Comment manger les nouilles <rire> Comment manger les nouilles Ah, mais il faut faire un. On met de la pâte, tout met l'eau. On met les pâtes, Dans on le, met le bol Et on les mange, hein Et... Non. Bon, il ne l'enlève pas, c'est que ah, Mais ça, c'est un débat chiant. C'est comme ceux qui mettent les céréales avant le lait ou ceux qui les mettent après, tu vois. Il voilà. n'y euh, a rien qui se passe, hein. je peux toujours attendre, mais. A rien qui Appuie enfin, sur les pâtes en même temps comme c'est Voilà. J'avais oublié ce détail. Je okay. <rire> suis un peu con. Tu ne pas lire. <rire> Plutôt. Et bébé, à, à s'endormir. Prends la tutu. Prends ça alors. Change de la couche. Prends le ballon. Pas la couche. non. Bercer. La la la la la la la. Ah bon, ça a marché. Ah. <rire> si CDE est égal EDF, alors EFH. Alors attends. Attends je suis bête. C'est E, c'est c'est e, H, F, c'est H, F, ah H, F I. Voilà. Mmh. C'est les deux derniers et après tu prends la suite de l'alphabet. Ah, oh ok. On est XP Trouver le panda. Euh, il doit ressembler à quoi le panda ah Est-ce que c'est lui en noir Non. Il, a pas, de... il a pas de. Il doit être caché sous un bonnet ou je sais pas quoi. Pour les bonnets. Mais t'as cru qu'on. Ah Oh, il fallait les déshabiller! Je suis sûre que c'est le bonnet en bas, le noir. Tu me dis, hein, si t'en un, je elle. pense que c'est le noir. Il me paraît le suspect le noir, tu vois. Non, pas du tout, c'était pas le noir. C'était lui, non? non. Bah, il y lui a là, il a trois tôt. oreilles. On a l'impression rien de là où tu À quoi vous ressemblez un point bas? Lui il a deux oreilles, c'est chelou. Ah bah voilà. Et ouais, il avait trois oreilles! <rire> Attends, aider la petite chauve-souris à s'endormir. Il faut qu'il fasse, fasse nuit. nuit. Ouais. Et bien si, faut il fasse nuit. Toi, attends. <rire> voilà, pas <rire> le mettre à l'envers. Entre le plus grand nombre possible. Bon, puis on prend un On prend l'indice. Vous vous souvenez du symbole de l'infini? Deux 0 60, Ah ouais. oui Le plus grand nombre c'est 0, 0 et 0 puis... Essayez de faire le plus grand nombre possible en ne déplaçant que deux allumettes Je sais... plus C'est pas la solution <rire> Je sais plus du tout hein 311,81 ah, je... 311, 81. Je comprends pas pourquoi... Ouais... Je crois que j'avais dû faire passer alors parce que j'aurais pas compris Ouvrir les ouais, C'est chelou, chelou leur truc. C'est l'heure d'aller au lit. Aide-moi à éteindre la lumière. Il n'y a pas un truc qui. Appuie sur les deux câbles en même temps. Ah oui, ça fait courju tes bon. Non, c'est pas ça. Mais il y a un truc où l'ampoule, elle doit s'enlouer. Oui. J'ai fait quoi Ah voilà. Je sais pas Il j'ai les J'ai c'est ça. Mais en fait, non, il y a mon doigt qui a touché. Je ne sais pas quoi. tu es la sale mouche. Tu vois ça avec tes deux doigts, un pour l'emmener vers quelque part et l'autre pour la tuer Ah voilà c'est bon Bien joué uh -huh. Ah je prends la PESCA 4 direct. Quel est le moins cher <rire> C'est trop simple <rire> J'ai cru que c'était un question piège tu vois ouais. Complété Ah oh non ça c'est vrai Ah attends j'avais vu sur ça je sais plus combien ça fait Combien ça fait une ligne <rire> 2 plus 3, 7 2... Euh, deux... <rire> 2 plus 3, 7 <rire> Bravo Ouais, je sens qu'on est pas dans la merde dans ce niveau-là. 2 plus 3, 7. Aïe aïe aïe. 28 moins 15, c'était 4, 13. 45 ouais, ouais, ouais. moins 28, c'était 4, 17. Sont... Et 91... oh, mais ah, mais j'étais pas loin. C'était trop long. Trop chiant, trop long. Oh, mais j'étais pas loin en vrai. 5 plus 5 plus 5 est égal. Il y a un truc qui bouge. Ajuster une ligne pour rendre, c'était que. D'accord, ok. <rire> J'avais fait un trait, ça a marché. J'ai rien compris. Jacques veut boire du minute. Tiens, bon. Non, ça, c'est du jus d'orange. Mais c'est du minute made. Faut que tu le mélanges avec du coca, apparemment. Non, c'est pas ça. Ou alors, c'est secoué. Je sais plus. Abracadabra, tu bois. On est bloqué. Bon. Secoué le devant lui. Avant de lui donner. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai secoué le donne ou alors je le tiens ah ouais ouais d'accord enfin, toujours plus dire. quel rêve voulez-vous réaliser Vous dans le monde entier mince riche ouais devenir plus jolie ouais ouais ouais tous sont bien et ça c'est tu pas je peux pas prendre les trois à la fois appuie sur les trois en même temps <rire> Nickel. Ok. Ouvrez la boîte. Voilà, oh, c'est cool. Attends. Donc. Voilà. En fait, il fallait juste tenir et soulever le couvercle. En fait, il fallait les deux mains. Quelle est la réponse 1 est égal. Ah ouais. Ok. 2, 3. Là, c'est 4. 4, 215. Ou alors 4, 3, 215. Si c'est pas ça, c'est 4, 3, 215. 43, 215. Voilà, c'est ça. C'est juste une suite logique. Combien de différences pouvez-vous constater entre deux photos Alors une. On peut pas taper. On peut voir la différence. Deux. Bah trois. Moi j'en vois trois. T'en vois combien Trois oh, aussi. On va marqué 3, hein on va dire c'est faux. Je sais pas ça. Voilà. Marque 8. Pourquoi 8 Je sais pas. 8, 5. Pourquoi ouais. 8 Parce que je me souvenais qu'il y avait un chiffre comme ça. C'est <rire> tout. Ah, ah ouais, alors appuyez 10 fois. Ah je oui. attention. Un, ok. Ça ah, Je sais. C'est mort, trois. ça va devenir rouge après. Je sais, c'est pour ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et appuyez une fois sur le bouton rouge. C'est bizarre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je vais faire trop. Je pense. Que... Euh, quoi Quoi ouais. Pas logique. Ça a bugué là. En vrai, en fait, ça va faire 10 fois, mais eux ils disent 11. Peut-être en fait, quand t'appuie 10 fois, eux ils comptent 11. Ah ouais. Vous pouvez pas se fier au. Ah oui, parce que oui. Maintenez l'équilibre. C'est le... un problème de compteur. Le compteur, en fait. Tu vas appuyer 9 fois et il va te dire que tu appuyé 10 fois sans faire exprès. Enfin, si, c'est fait exprès, justement. C'est pour pas faire une erreur. Et oui, c'est ça. Comptez à nouveau les poils de. Attends. Il faut qu'il se retourne. Voilà. Il y en a combien Je sais plus. Vous pouvez compter. Bah, vas-y, bah, si je laisse compter <rire> hein. Attends, attends, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 8 ou 9 8 ou 9 9. C'est pas 8 Ou 7 C'est pas 9. 7 alors. mais tu comptes que ceux de l'arrière Tu comptes pas ceux de devant Non. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8. On compte 8, 7 8 7 mais bon. 7 ou 10 Je sais plus. Ah, faut tout compter. 1, 2, 3, oui, 4, 5, 4, 5, 5 6, 6, 7, un nombre pas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Plus les, j'ai dit 8, c'est 38 tout ouais, compter Autant pour moi Quelle est la réponse Ah oui, c'est le truc là, tu sais qu'on voit sur Facebook, comme ça. Alors ça c'est 10, Alors ça, passe 30. 10 plus 5 et 5. Pourquoi 10 Ça fait 20, t'es d'accord Là on est à 5 plus... 5, 6, 7, 8, non, il faut 4. 2 et 2. 4. Donc une pâte ça fait 1 ouais. Et là on est à 10 x 1 Non, là c'est 9 parce qu'il lui manque la pâte En Ah Donc 1 x fois 9 9, fois 9. 9. Voilà. Plus, 9 plus 5, 5 En avis, ça fait 14 Si c'est pas 14 Et normalement c'est la multiplication Si c'est pas 14, ah, je, je quitte l'univers. Parce ouais. que c'est d'abord la multiplication et après Voilà. La... Aujourd'hui c'est l'anniversaire des 2 ans Elle de... lui met des bougies pour les 2 ans C'est 1 Ouais, ouais. Ah, il faut en faire juste deux. D'accord, attends, on va faire. Tac. Yep, voilà. Elle fallait juste pencher pour que la truc il Retrouver Mère poule. Des fois elle se cache là-bas. Ouais, il faut dézoomer. Voilà. J'ai dézo dézoomé et après elle est arrivée. Aider le canard à bord de l'eau. Ah oui. Euh... Est-ce que si tu caches le soleil, il, il pleut. pleut et il va boire. Tiens. Et tiens, bois. Voilà, c'est tout ça. Il y avait soif, hein, le canard. Quelle est votre température corporelle maintenant ben... Mets ton doigt et je sais pas. 96. Bah, si je me repars, c'est 96. Ah ouais, Est-ce que les points sont marqués Ah, ok, j'ai tout marqué là, mmh. je pensais pas que les points hein, marchaient mélanger le... ah oui Là tu bouches, tu secoues Et ça marche Voilà Allez Où est ma bague C'est le chien qui va pousser, il va le chier, il faut étonner Voilà par exemple, tu peux la la et il va le chier, ça voilà, va Vas-y chier. Vas chi. merci mmh. Voilà C'est bien, on hein. ouais. est maître On ouais. est devenu maître Et t'es mis à nouveau la lumière c'est ah, là, là le truc de l'ampoule qu'ils dévisent Merci Voilà Je me souvenais qu'il y avait une imposition. Fallait appuyer, il oh. la fait, tu sais... En tordant tous les entiers de... 190 combien de fois 1 est utilisé euh, Une fois Bon, l'indice. Ouais. 140, écrire et compter un par un. C'est pas bon. Si vous, vous avez compris, dites-le dans les commentaires parce que celui-ci, j'ai pas compris. Ouais, là, c'était trop compliqué. Ok. Le petit lapin a encore ah, est parce qu'il se soucie. Ouais, il sort des cœurs pour lui faire un grand. Non, continue. Je pas compris. Tu sautes comment Tu sautes, tu meurs. Ouais. Mais attends, si j'en mets juste un seul, qui saute dessus. Oui Il est devenu plus gros Peut-être que maintenant il peut aller dessus non Vas-y, vas-y, vas-y, fais-lui bouffer. Fais lui bouffer les trucs, peut-être qu'il va grossir encore, non? Ah non, elle a carrément perdu ça ici. Ah yes. Ok, en fait il fallait juste mettre un petit cœur et faire sauter dessus pour qu'il reprenne. Oh c'était la galère Iti e téléphone maison Il y a 26 dans la lettre d'Afalvé. Et si Itty est parti, quel est le la nombre des lettres qui 24. On va tester tous les nombres, on en pliant ça. va être le 21. 21. Allez, bim <rire> Croyez-vous, un scanner, il existe. Ok, t'as pu nous détailler pourquoi 21, mais bon. Ah non, c'est le truc dé... des. C'est galère ça. Tu peux pas les pousser les lampes, genre. Euh, voilà, les échanger. Parce que quand t'appuies, en a une qui s'allume, machin, enfin, je sais pas quoi. Oui mais bon, il n'y en a qu'une qui bouge, elle ne bouge, bouge pas et que mais, elle ne bouge pas t'en bouge là, celle-là, je sais pas Tu peux pas les mettre toutes au même endroit Non, il n'y en a qu'une qui bouge, il n'y a que ça qui bouge Les autres, elles ne bougent pas, il n'y a que ça qui bouge enfin, Je comprends pas Quoi, vois, je la bouge, ouais. Ouais. ça ne ouais. rien. Bon, elle est chiant ce niveau de toute façon Il suffit de sortir la dernière sortir comment Je sais pas. Casse-toi. Ah, le mettre en dehors du cadre. Où tu vas tu veux le fou, où tu peux, loin. Tu arrives pas toi. Mais il s'en va pas. Ah, ah bah là. Bah bah. Ah c'est compliqué. Une bougie mesure 50 cm de haut et peut brûler pendant 3 heures. Une note autre... Une autre fait 50 cm de haut et peut brûler pendant 6 heures. Le double. Combien de temps faut-il pour que ces deux bougies atteignent la même hauteur Ben... 3 heures 6 heures Une fois qu'elles seront toutes fondues Non, c'est pas ça Je ne sais pas Une si faut marquer, il faut marquer le H ou pas. Ah, non, c'est juste 3. Marque 1. Ah, ah c'était 6. Il ne fallait pas mettre le H en Ah, voilà, c'était bien ça. C'est bien, c'est bien. Pouvez vous mais ben oui, c'est sûr que en fait, même si elle est plus là, la grosse quand elle va finir ses 6 heures elle sera aussi plus là. Voilà. Pouvez-vous résoudre ce problème 5 plus 3, ensuite. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On fait un 10. 8 plus 7... 6 plus 6 ça doit faire 14. 5 plus 4, 9. Okay. 6 plus 6 ça doit faire 14. Oh, putain 7 plus 3 est égal à 10. On est au même niveau que, que tout à l'heure. 10. Et bah 8, 2, 1, 3 plus 5, 7. <rire> non, 3 plus 2, 7, c'est ça. Et 6 et 6, 14. Euh, mais là, je sais qu'à la fin, c'est 10, mais devant, je sais pas comment c'est. Oh là là, mon dieu, s'il vous plaît. Sortez-moi de là. Pourquoi il y a un 8 devant Parce qu'il reprend là. Et là, il reprend là. On marque 10 tout. J'ai marqué 10, non, ça marchait non, pas. pas. interrogation. Non, non, non. Non, mais là c'est quelque chose, c'est 10. C'est peut-être 210. 210 Non. Et bah ben, je sais pas, ce on va s'arrêter là parce que ça fait quand même longtemps qu'on tourne. Ça fait quand même 30 ah, minutes. <rire> c'est quand même assez long. Alors ceci on va s'arrêter sur ce sur cet énigme là, le 127. Je sais qu'à la fin ça finit par 10, mais le chiffre de devant, de devant je ne sais pas. Euh, 28 de A vous de me dire la solution. Et après, je continuerai la série. De toute façon, mon but est de le finir à l'entier. je crois qu'il y a 250 niveaux. Et je suis à 127. On est bientôt. Euh, merci à toi d'avoir participé. Bah, de rien. Tu m'as quand même aidée. <rire> ouais. J'ai essayé. Voilà. T'aimes bien ce jeu, toi Ouais. Ok. Faut réfléchir et tout. C'est bien. C'est chaud, mais c'est bien. Sur ce, je vais vous laisser liker. Commentez cette vidéo et je vais vous dire à, à la à prochaine, prochaine.